Tout le monde c'est oui, content de vous voir, euh, grosse décision aujourd'hui, euh, j'ai pris la décision de couper mes trois King Kush et mon Slurricane si vous aimez mieux le Dosido -Si -Do Purple Punch de Ripper Seed. Euh, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de problèmes. Premièrement, euh, je le sais, on est loin de la fin de la floraison, on est loin de la période de séchage, et on est encore plus loin de la fin de la période de curing. Donc, on ne sait pas ce que ça va sentir. Je vous entends, je vous entends. Attends, attends. Présentement, les kinkos j'aime pas l'odeur. Ça s'en va dans une direction épicée, cariofilène au maximum. Je sais que ça va sûrement s'améliorer, peut-être que oui, mais j'ai aussi... Un autre problème, mon filtre à charbon, ah vous l'aviez pas vu venir celle-là, je le sais. Euh, mon filtre à charbon, euh, il est bouché, il est bouché, euh, un an et demi, un an et demi qui roule et puis euh, vous savez, euh, je fume beaucoup donc le filtre à charbon est écope. Euh, de toute façon, il faut changer le filtre au charbon après une année. Donc euh, mon extracteur d'air euh, fonctionne fonctionne à plein régime et l'air sort à peine euh, du tuyau d'échappement. Et la troisième raison, les spider mites. J'ai une infestation de spider mites, mon homme. Pire que jamais, il doit avoir des milliers, des milliers de spider mites, man. Je vais te lire un petit passage. Je ne m'attendais pas là, à faire la vidéo comme ça. Je, je, je viens de prendre la décision. Euh, je m'en allais à, à, à finir la, la, la, la grow à terme. Mais j'aime pas les king kush. Le dossier pop punch goûte le raisin. goûte le raisin. Il va se perfectionner. Mais le goût de raisin, il va rester là. Ça va être le goût de base. Euh.. J'aime pas mes plans. Euh, J'ai pas donné d'amour au début, vous le savez. Et puis là, les, les Spider-Mites, ça n'a ça, ça aucun aucun sens. Ah, j'aimerais ça pouvoir trouver le le, le mot. Oui, je l'ai trouvé. Alright. Donc, écoutez bien ça, là. C'est. Je l'ai trouvé. Donc, j'aime pas le goût. Même si ça pourrait peut-être changer. J'ai beaucoup de cannabis encore à fumer. Euh, puis même si j'ai du cannabis à fumer, euh, je fume du tribal gélatomine. Euh, mais inquiétez-vous pas, je fume beaucoup là, de mon... Euh, ...cousher-couche. Et je mélange 50-50 avec euh, du cannabis de la SQDC que j'ai pas aimé. Donc ça c'est du cannabis de la SQDC que j'ai pas aimé, des 3.5 grammes, que j'ai grainé immédiatement après avoir fumé un joint. Donc, euh, je le mélange avec mon couche-couche, ça passe très bien, ça passe très très bien. Mon couche-couche, là, pour ceux qui n'écoutent pas toutes mes vidéos, parce que je sais que vous n'écoutez pas toutes mes vidéos, le couche-couche, c'est -couche, un goût, euh, c'est un driftwood diesel de San Rafael, mais de médiocre qualité. Euh avec une touche de cariophilène, Donc, c'est... Pas super. Euh, je, je, je vais peut-être dire euh, qualité, good supply. Donc, c'est un Driftwood diesel, donc citronné, citronné diesel, avec une petite touche épicée. Donc, en le mélangeant, là, avec euh, plein de sortes de la SQDC, ça passe. Donc, euh, vous êtes prêts pour la phrase, la fameuse phrase euh, qui va résumer toute la vidéo. La phrase est que je je je, je vais essayer de vous, je vais vous le montrer je vais vous le montrer là je, oh. je coupe je coupe ok j'ai une infestation sévère avec présence de toile et attroupement migratoire alors gros le gros le gros là, là. dis-moi pas tes conseils L'huile de Nîmes, ok, diluée à 1%, ça m'intéresse pas, man. Hey, de quoi tu parles? De l'huile de Nîmes plus concentrée, j'ai trouvé ma solution, ok. Je coupe mes plans je lave tout, et hey, puis mon filtre au charbon, il a plus d'air qui sort de là, man. Ça ça va pas bien, ça va pas bien que cette gros-là, man, ok. L'humidificateur, j'en ai un, man. J'en ai un, inquiétez-vous pas, j'en ai un. Dans la prochaine grow, l'humidificateur va être là. On va utiliser ce Krog au bon moment. Les ventilateurs, man. Moi, je me pensais bien smart. Gentil pour mes plantes. Mettez mes ventilateurs à fond. Faut de la circulation d'air. C'est important. Si tu pas de bud rock. BUD, ROT, j'en ai eu de ça, man. Ça, c'est de la moisissure dans ta cocotte, man. Hey, j'en veux plus de ça. Ventilation. Parfait, je m'en occupe. Ventilateur maximum, j'en ai deux. Par en haut, par en bas, sur le côté. Let's go! Les nerfs! J'ai encore fait une gaffe! Faut pas mettre les ventilateurs au maximum! Je peux assez bien faire, moi, man. Je me suis dit, ils euh, vont être du vent, ils vont être contents. Et puis. Euh... S'il y a des insectes volants, ils vont, ne ils, ils, ils voudront pas être proches des, des plantes parce qu'il va y avoir trop de vent. Non, man. Quand il y a trop de vent, tes plantes stressent pis ils n'aiment pas ça, man. Puis crois-le, crois-le pas. T'es mieux de le croire. Les insectes néfastes, OK? Pourquoi je dis néfastes? Parce qu'il y a des insectes prédateurs qui peuvent nous aider à tuer ces insectes néfastes-là. Je ne veux pas m'éloigner. Je veux pas m'éloigner. Là, je suis gelé. Euh, écoute. Je vais tout nettoyer. Je coupe mes plages, nettoie tout. Je repars mon gros. Je sais qu'il va y avoir encore des Spider-Mites. Puis... Euh, un Spider mite particulier hein? si vous en regardez là mon ancien vidéo je l'ai vraiment précisé euh, tétrani hein c'est je pense que c'est vraiment un autre que j'ai donc j'ai trouvé la solution euh, sur YouTube euh, un mélange un mélange euh, plusieurs euh, personnes qui connaissent les plantes font leur propre mélange vous savez et puis il euh, y a un il y a un YouTuber que j'ai aimé et puis euh, je vais essayer sa solution. Il euh, n'y a pas de l'huile de Nîmes. Je le sais, je le sais. Vous, vous voulez que je prenne de l'huile de Nîmes, mais ça fait pas tout. L'huile de Nîmes. Ça va peut-être les tuer, mais ça. Ça va. Ça ne m'a pas convaincu. J'ai regardé des vidéos sur YouTube qui parlent de l'huile de Nîmes. Mais j'ai l'impression que ma solution que je vais vous expliquer euh, en temps et lieu. Elle va être vraiment incroyable. OK? Euh, ça va être vraiment incroyable, là, Il n'y en aura plus. Okay, il n'y en aura plus le mec. Ok. Je sais que on, ça serait peut-être plus facile de jeter ma terre. Je recycle ma terre. Mais je pense que je vais garder la terre. Et puis je vois, Je sais pas, maintenant, je, En te le disant, en faisant la vidéo, là, je. Je pense que je vais jeter la tête. Ok, je t'entends, je t'entends. J'ai lu tes commentaires. J'ai lu tes commentaires. Oh my God. Um, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, man. Parce que je pense à vos commentaires. Là, et il faut pas déraper. On sait qu'à Winman, on ne dérape jamais. Les vidéos SQDC vont revenir pour ceux là que ça l'intéresse. Euh, je... La misère avec mon nez, là, cette semaine. Là, un genre de petit rhume grippe. Euh, je, je veux bien sentir là, le prochain produit qui va être là, le Simply Bar Organic, euh, le Boba Pink. Euh, merci, hein, c'est Max TD, euh, Max TD là, sur Instagram qui m'a payé ça. Donc, euh, je, je vais vous faire une belle vidéo là-dessus. Donc, euh, mon nez euh, prend du mieux. Donc, euh, les vidéos SQDC vont reprendre là, très fort au mois de juin. Donc on va continuer à voir là, ce qui se passe avec euh, Vipar Spectra. Euh, on va recommencer une gros avec la Xs 2000 et euh, le modèle aussi P 2000, j'imagine. Les deux les deux lumières encore. Euh, j'attends j'attends euh, le dernier modèle de Vipar Spectra euh, depuis depuis depuis quelques semaines. Mais vous savez hein beaucoup de problèmes là de transport. Euh, ça ralentit les choses. Donc, les plans sont encore vivants présentement. Euh, j ai, j ai, ça m'intéresse pas. Okay. J'ai en masse de cannabis euh, pour les deux prochains mois. Euh, pour les deux prochains mois. Donc, ça, ça m'intéresse pas ces king là Le Ducido Purple Punch, c'est pas incroyable. Là. Ça goûte le raisin, puis... Quand les araignées, euh, les spider mites, attaquent euh, vos plantes, euh, ça, ça les ralentit, man. Ça les ralentit, bro. Il okay. faut le vivre. faut le vivre. Euh, je, je, je, je pensais vivre avec les spider mites. Je pensais euh, m'adapter. M'adapter. Je pensais peut-être être, euh, avoir de nouveaux amis. Euh, une toile d'araignée ici, une toile d'araignée là... Euh, je vais l'enlever avec mes doigts, man. Ben non, man. Non, man. Parce que c'est du cannabis que j'aime pas. C'est du cannabis que j'aime pas, je m'en calisse. Mais quand il y a cannabis que t'aimes, man, hein, tu veux pas y toucher, man. Touche pas à ça. Tu veux pas péter tes tricônes? Pourquoi? On veut pas briser les tricônes, les petits brillants. On veut pas les plier, les casser. Puis que là, que nos doigts, ils sentent. Parce que sur nos doigts, on a les arômes. Les huiles aromatiques. Ils vont être rendus sur nos doigts, man. T'enlèves les terpènes. Les terpènes sont dans les tricônes, tu pèses les tricônes. Qu'est-ce que tu fais là, bro? T'as plein de jus de terpènes ces doigts. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça, là, la toile d'araignée, c'est bien cool. Les terpènes, t'en perds, t'en perds. Peux-tu passer par-dessus ça? Oh, je suis capable. M'en calisse des terpènes, moi-même. M'en calisse. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ça l'affecte ta plante. À roche. À roche. Les cocottes grossissent moins vite, bro. OK? Fais-moi confiance. Je le vis. OK? Et puis, c'est un vrai cauchemar, man. OK? Ça ne me tente pas vraiment de t'émontrer, man. Parce qu'il y en a... C'est une infestation, man. OK? Il se cachent autour des feuilles. Puis, il y a des c'est C'est la folie, bro. C'est la folie, man! C'est fou! Tu, tu peux pas niaiser! De faut, faut... toute façon, vous me l'avez dit! Puis j'ai acheté des prédateurs, OK? J'ai acheté des prédateurs deux fois, man. Deux fois, man. OK? J'ai voulu m'en occuper. J'ai tué mes prédateurs, man! J'ai pas si mis d'humidité! Tes prédateurs, man! 60% d'humidité c'est tu qui vivent! Puis les Spider-Mites! Il aime ça quand c'est sec. 40%. Qu'est-ce que tu penses qu'il arrive, man? J'avais 40%. J'ai tué mes prédateurs. Puis des spider mites. On peut plier. OK, tu quest ce que tu veux pas... Je veux pas te le montrer, là. Je, je l'ai enlevé. Là. Je ai, ai enlevés là. Tu pourras pas le voir. La maudite france que je t'ai lue tantôt, là. Moi, oh, t'as avancé la vidéo, t'as pas tout écouté ce que j'ai dit? Man, m'attend leur lire là, la phrase. J'ai une infestation sévère avec présence de toiles et attroupement migratoire. Attroupement migratoire, le sais-tu c'est quoi ça, man? Le sais-tu c'est quoi, man? C'est pas une joke, ça, man. C'est pas. Euh, ils sont euh, migratoires dans la tente! Hein, ça marche. Ils ont migré dans la tente. Non, man. Non, c'est Rochant Tabarnak, ça, là, là. Ok, mais t'as le dire, man. Attroupement migratoire, c'est quoi? C'est c'est quoi? Là, tu as le dit tu viendras pas chez nous, là. Ah, c'est que tu viendras pas chez nous, bro! Tu viens chez nous? Tu retournes chez vous avec des spider mites? Y'en a partout. Attroupement migratoire, c'est quoi? C'est quoi? Bout de mes feuilles de pote. Il y a comme une tache brune. jsuis tu pas ça, man. Des fois, ça, c'est toute pleine de merde. Non, man. Je pense que je viens de tuer plein de bébés. Non, je sais. Non, je sais. Non, je sais. Non, je sais. C'est fini. On s'en va couper ça. Maintenant. Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous. On va regarder l'évolution de la GROW avec mes deux lumières Vipar Spectra. Mais vous le savez, c'est la fin. C'est la fin euh, de cette GROW. Donc, euh, on va couper ça, ces plans-là. Donc, on peut voir les trois king-couches à l'avant et le slurricane à l'arrière. Donc, le slurricane là, même ça ici, c'est le Slurricane. Tout ça, c'est le Slurricane. Il y a juste une plante, hein? Il y a juste une plante dans le fond. Donc, euh, même lui, le Slurricane, c'est ça. C est, c est, tout ça, c'est le Sluricane en plus. Tout. Il est vraiment très, très, très, très, très gros. Les King kush, c'est ça. Et le reste, tout, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est le Slurricane. Et les King Kush, 3 carrés chaque. 3 carrés. Puis le Slurking, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le dernier rangé, on ne l'a pas utilisé. Il y a juste une plante. Donc, il y aurait 5. En tout cas, peu importe. On est toujours avec la XS2000 qui n'est vraiment pas à pleine capacité. Euh, on respecte le PPFD 50% 50% de la lumière est utilisée. Là, on va couper nos plans. Vous avez vu l'introduction qui était vraiment majeure. Là, ici, vous voyez pas là, c'est crotté en maudit. Oh my god, je, dans mes cracks ici, là, j'en je, je, viens pas. J'en reviens pas. Comment il y a de la poussière qui poussi s'est accumulée. Garantie qu'il y a des œufs de Spider-Man là-dessus. J'en reviens pas, ma lumière et tout ça, là, là, c'est vraiment fou. Ça, c'est bouché, c'est incroyable. Quand je suis rentré de travailler aujourd'hui, mon humidité, là, est à 54, présentement. Ah, je vois. est à 54 avec une température de 28. Quand j'ai ouvert la tente, elle était à 70, l'humidité, parce qu'il n'y avait aucune air qui sortait. L'air, ne sortait pas. Donc, euh, je faisais forcer là, mon extracteur d'air pour absolument rien. Donc, euh, ça c ça vaut au moins 200$. Ça, c'est 100$. Mais vous pouvez acheter un 200$ plus 100$, ça va 300$ à peu près. Même plus cher que ça, je pense. Je pense que c'est plus cher que ça, ça. 6 pouces. Euh, vous pouvez acheter des combos à 149$ sur Amazon. Euh, la turbine, l'extracteur d'air est en en plastique. Celui-ci est en métal. Deuxième modèle de Vipar Spectra qui est à 40% de... entre 25 et 50. 37,5, j'ai déjà fait le calcul. Donc 40%. 40% utilisé. La raison pourquoi j'ai utilisé la P2000 ainsi que la XS2000, c'est que... Pour couvrir... Couvrir la tente correctement, 4 pieds par 4 pieds, il faut deux de, ces gens, de ce genre de modèle. Une ne suffirait pas là, pour atteindre les quatre coins. J'avais six plantes au départ, n'oubliez pas. J'avais six plantes. J'en ai coupé deux au moment que j'ai su que c'était des mâles. J'avais euh, cinq king couches, on est rendu avec trois king couches. J'ai tout enlevé les toiles d'araignée, là, c'est des mini-toiles. On va essayer d'en trouver une là. Euh, les Spider-Mites, c'est malade. Je sais que vous voulez voir. Je sais. Ça me tente pas. Regarde. Je vais vous montrer une toile d'araignée. Regardez ça, la toile d'araignée. On la voit. On la voit, ça shake à cause qu'il y a des, des petites cochonneries dedans. là. Je vais essayer, là. Je suis pas habile, je veux pas tomber dans la tente. Vous voyez ici, le gars, ça shake. Je sais que tu... Oui, oui, oui, on le voit très bien, on voit très bien, la toile d'araignée, boys. Vous voyez ces gens, la toile d'araignée là, mais ça, re... ça va jusque sur le co... la cocotte. Il enrobe les cocottes. Puis là, regardez, quand on fait ça comme ça, là c'est l'enfer. Je viens de toucher la cocotte comme un malade mental. Puis là, ma main, elle sent, mes doigts sentent. Ça s'en va vers le raisin cariophilène. Le raisin bubble gum, là, vous savez. Gomme raisin, là-bas, la, la, la, la gomme ballon au raisin. Regardez les feuilles, comment c'est affecté. Ils, ils, ils se nourrissent des feuilles. Tous les points blancs, là, c'est différent que les trips. Les trips, ils, ils font. C'est comme on dirait des petites lignes, graphines. Tandis que les spider mites, j'ai l'impression que c'est plus des petits points. Oh, ça me tente pas de vous les montrer. J'ai man! Tu sais, c'est comme si tu exposes puis tu donnes la valeur à tes haters. Tu sais, puis tu fais une vidéo juste pour eux autres. Tu sais, c'est... Pourquoi je vous montrerai ces maudits J'allais dire bestioles, mais on... bébite là, hein? C'est bébite-le, bestioles. Les nerfs, là. Hein? Ouf! Bestiole. Je, je, je vous montre les bestioles. Les nerfs, là. Euh, sincèrement, je pense que... J'essaie de voir si c'est un, un trips mais j'ai plus de trips. C'est un trips? Non, je pense que c'est juste la petite cochonnerie là, de. Je pense que c'est la, la cochonnerie dans, dans laquelle euh, mes prédateurs vivaient dans le transport. Quand j'ai commandé des insectes prédateurs pour tuer. Pour tuer les trips et. les spider mites. Mes prédateurs sont venus dans un contenant. Puis, il y avait comme un peu des copeaux de bois, là, genre, là, Des petits copeaux de bois, là, très, très minces. Donc, c'était... Il fallait j'espère. genre si vous avez vu mes autres vidéos. Parce que j'espère que vous avez vu toutes les vidéos, man. Donc, euh, je vais couper ça, man. Je coupe ça, euh, une Petite cocotte, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Parce que, même, même, si je voudrais, là, récupérer ces cocottes-là, premièrement, il faut que je les fasse sécher. Que je m'en occupe humidité, l'humidificateur, euh, faut que je m'occupe de ça, man. Puis après ça, faut que je le trime. Donc, faut tout que je travaille pour fumer quelque chose que je vais même pas aimer. Puis la chose qui est le plus fou, c'est les nutriments. Hey, allez voir sur Amazon. Allez voir sur Amazon comment ça coûte des nutriments Remo. Le 1 litre, ça dure pas longtemps, là. Ça dure pas longtemps des 1 litre. Faut acheter un 4 litre. Moi, j'ai commencé avec euh, des 1 litre. Merci à Zuzukana. Vous connaissez Zuzukana. Écoutez, euh, allez voir ça. Son avant-dernier vidéo à Zuzukana. C'est sa copine, même qui parle. Holy moly. Incroyable. Super vidéo. Zuzukana. Madame Zuzu. Hein. Donc, allez voir ça, Zuzukana. Euh, L'avant-dernier de ses vidéos-là. C'est Madame Zuzu qui prend la relève de la groupe. Incroyable. Donc, on va revenir ici. Avec euh, les King Kush. Qui, lui, il est en forme, man. T'es en pleine forme. Pas trop attaqué, là, par les Spider-Man. Quand sont tous attaqués, ben, Ils Sont, sont attaqués, attaqué, Ok, on va regarder ça. Les bébites. On choisir une tige au hasard. Oups, j'ai accroché, putain, man. Euh, on va prendre une feuille au hasard. On va prendre celle-là, ici, quand même, assez grosse. Il y a du stock. <rire> oh, man. On va mettre ça en comment, là. Oh, man. T'es-tu prête? Parce que là, je vais faire le zoom. Oh, my God. Oh, je suis en tabarnak. mande moi pas, c'est quoi? C'est des spider mites. mande moi les pas, là. Mende-moi les pas. C'est quoi que ton as Ah, il est Aïe. T'en dessus bro? C'est plein. Hein? On va essayer de zoomer mieux que ça. Oh, oh my God. Oh, tu vois des points blancs? Laisse tes voix voir bouger, Spider-Man, man. Oh my god! Oh! Oh, j'en ai des milliers, man! Oh, man, je capote, arrête! Hey, fuck off, man! Fuck off, tu me dis je réagis ou je surréagis? Bro, bro! Man, ça coûte de l'électricité! Je paye pour les nutriments. Puis tout ça, faut que je jette ça aux poubelles. Live. Bro. Respecte euh, comment je capote, man. Puis j'ai ça chez nous, là. Fuck, man. Puis après, si je coupe ça, faut que je nettoie. <coughs> Puis je vais utiliser un produit spécial, comme je vous ai dit tantôt. Une recette maison. Hey, c'est vraiment malade. Affecté bien raide. Fou raide. C'est malade. Mais la l'affaire qui est plus malade, je ne même pas montrer. Je ne même pas montrer. L'affaire que je t'ai dit, là, euh, attroupement migratoire. Bro. Bro. Non, non, sérieux, bro, écoute ça. Il n'y en a pas, là. Je, je, je, je l'ai enlevé, ok? Je regardais un peu s'il n'y avait d'autres, là. Ok? C'est comme. C'est comme. C'est comme ça. Tu vois, la feuille est comme. Euh, le bout, là, c'est comme s'il y a trop de nutriments, ok? Mais c'est comme ça, avec genre... T'as le montant encore le même, Ça, mais mettons que la pointe est fois a Agrossie, la pointe brune est trois fois plus large que ça. Mais tabarnak, je pense que c'est un attroupement migratoire, bro. Bro, man. Tu que ça, man. C'est comme une une crotte d'oiseau. Bro, c'est... Ça doit être des fucking spider mites, man. Non, non, non, c'est l'enfer. Je n'y plus. Je, je, je, je, je n'y pas, man. Des graines de cannabis qui m'ont rien coûté. Je les ai eues dans un 28 grammes de pot. J'avais acheté à Oka, donc des graines... Celle-là ici, une graine de cannabis qui m'a coûté 8 euros. Mais savez-vous quoi? J'ai trois clones de ça, moi. J'ai trois clones. Mais les trois clones, là... Je les coupe parce que ça ne me tente pas de m'occuper d'eux autres. Ça s'en va vers le raisin, puis ça s'en va vraiment pas dans une bonne direction. J'ai pas encore acheté ma solution que je vais me procurer euh, sur Amazon. Là, euh. En tout cas, vous savez c'est quoi? Là? Un peu savon naturel. Euh, D'alcool à friction à 70%. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, ça va pas faire mal aux plantes. J j'ai regardé des, des bons sites. N'inquiétez-vous pas, OK? Puis encore euh, deux, deux autres ingrédients, là, ou un autre, là, ou deux autres. Euh, faut que tu proportionnes ça là, avec de l'eau tout ça, naturellement. Et puis ce qui va arriver, c'est que je vais tout couper ça. Et puis, euh, si au pire, je décide de garder ma terre, arrêtez, là, arrêtez. Je vais apprendre. Je vais apprendre de mes erreurs. Si je garde la terre, je vais asperger la terre et puis ça va tuer euh, les oeufs puis les spider mites. Après ça, je vais pouvoir asperger mes petits plants. Parce que mes petits plants, je sais qu'ils vont avoir des spider mites même, si même si je nettoie. J'ai vraiment nettoyé, mais ils sortent de la terre, ils sortent de la terre, ils sortent de la terre. J'avais tout nettoyé, mais ils sortent de la terre. Donc, je vais sprayer ça sur la terre, ils vont mourir. Puis s'il y en a d'autres, je vais sprayer le, le petit plant. C'est ultra efficace, man. Je te le dis, c'est ultra efficace. Puis après, quand je verrai plus rien, je mets mon humidité à 55 en tout temps. Avec des prédateurs. Alright? Fait que je vais rajouter des prédateurs pour faire de la prévention. Pour faire de la prévention, bro. Donc, j'espère avoir une belle grow. Une future super belle grow avec mes deux lumières Vipers Spectra qui n'ont pas été gâtées. Euh, pas été gâtées. Donc, je pense que la prochaine grow, je vais les gâter. On voyait l'effort euh, avec les graines de cannabis. Mon choix est pas encore fait, mais... Vu que j'ai donné toutes mes graines de cannabis de King Kush à Denis, ben, il me reste moins de choix. Donc, soyez présents sur mon Instagram. Je vais vous donner euh, des choix. Vous allez pouvoir voter pour la prochaine variété. Je fais toujours pousser 6 plans dans une 4x4. C'est vraiment euh, la bonne formule pour moi. Vous vous rappelez, ma première grow, j'avais fait 9 euh, plans. Euh, c'est bon, je, je, des fois je me demande pourquoi pas commencer avec 9 plans. Ah oui, je viens de me rappeler pourquoi. <rire> Mon euh, ventilateur. Euh, faudrait que je lui trouve une place plus en haut. Et puis j'aurais aussi un humidificateur que je vais rajouter. Donc ça prend un petit peu de place quand même. Ça prend un petit peu de place. Et puis à 6 plans, là, on, on, on, je peux quand même bien travailler. Et puis euh, justement, en utilisant bien le scrog, c'est tout défait. Il manque 2 plans là-dedans. J'ai pas assez donné d'amour. Vous avez vu, vous avez vu l'évolution de la Vous avez vu l'évolution de la Vous avez écouté mes vidéos. Vous avez le senti dans ma voix. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Vous, je, vous, avez tout suivi ça. Donc, pour résumer, j'essaie de terminer ça, là, en 30 secondes. Ça va être difficile. Je coupe mes plans. Non, ça sera pas fini en 30 secondes. Non, je vais vous montrer qu'ils vont être coupés. Je coupe mes plans. Je lave la tente. J'achète mes produits sur Amazon pour faire ma potion magique, pour pouvoir sprayer mes bébés plants, pour tuer instantanément ces mouches Spider-Mite là. Puis l'huile de nîmes, c'est pas pour moi encore. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis j'ai appris d'autres choses en faisant des recherches pour les Spider-Mite qui va améliorer ma grow. Et puis, euh, non, non, non, non. On n'est pas rendu au CO2, là, puis tout ça, là. Pis pour une tente 4 pieds par 4 pieds, je me rendrai jamais au CO2. Donc, il euh, y en a qui me parlent de ça, mais pour une tente 4 pieds par 4 pieds, je ne m'en vais pas vers ça, là. Je m'en vais pas vers ça. Donc, euh, je vous en dis pas plus. On va voir si mon nouveau ingrédient, euh, ma nouvelle façon de faire... Euh, dans ma prochaine grow, on va faire... Euh, Quelque chose de mieux, évoluer euh, en mieux. Le maudit filtre au charbon, on va changer ça, jeter ça aux poubelles. J'avais passé, euh, j'avais passé la balayeuse dessus. Il est devenu vraiment très propre. Mais c'est pas assez efficace. Vraiment, c'est vraiment à l'intérieur, là, que, que, que c'est vraiment bouché puis que ça fait plus le travail. Donc, euh, je veux sauver mon extracteur d'air. C'est quand même assez dispendieux. On finit jamais de dépenser, je vous le dis, là, euh, on finit jamais de dépenser. On pense avoir tous les produits, tout, toutes les choses, puis je vous le dis, non seulement il me faut un air climatisé, c'est environ 500$, dollars, mais ça finit plus. Ça finit plus, il faut que j'achète plein de choses, je ne pas à tout vous énumérer. Je veux acheter un, ça coûte environ 100$, dollars ou je pense 130$, dollars, je m'en souviens plus, un truc pour mettre sur mon, mon, ma champlure pour euh, enlever des, des minéraux. Donc, c'est toujours, là, ça, on parle toujours de 100 500 euh, Les nutriments, c'est à, à racheter toujours. Si on achète des 1 litre, on est perdant parce qu'il faut en racheter. Donc, il euh, faut aimer ça. C'est une passion. J'adore ça. Faites des recherches pour vos graines de cannabis, s'il vous plaît. Euh, si vous êtes déçu, une fois, deux fois... Peut-être essayer d'aller voir ailleurs. Peut-être essayer d'aller voir d'autres compagnies. Moi, j'ai fait déjà pousser des Barnes Farm, des Ripper Seed, des m euh, une ou deux autres euh, compagnies. Puis je vous le dis, on le voit les différences, on le voit. Alright gang, donc on va continuer la vidéo immédiatement. On passe les ciseaux là-dedans.